Et salut à tous, c'est Sky Spirit, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo euh, donc semi-test, semi-pas-test, semi-bon bref, voilà, hein, on ne sait pas trop, enfin c'est moitié quelque chose, moitié pas, pas trop quelque chose donc déjà petite vidéo plus, euh, plus courte que d'habitude, euh, donc euh, dans les 20-25 minutes donc ce que j'avais dit à peu près sur euh, ma vidéo plein d'annonces, enfin voilà, t'as pris, hein, euh, et puis euh, deuxième chose, euh, j'ai mon nouveau micro, donc euh, voilà, je vous le montrerai de toute façon dans la vidéo setup qui arrivera euh, dans la semaine, là, hein vu qu'il y a une vidéo par jour, je pense j'aurai le temps, enfin j'aurai pas le temps, mais enfin j'aurai dans, dans toute la masse de vidéos, je pense qu'il y, y aura de quoi avoir des vidéos, bon voilà, et aussi une autre chose, euh, Je sais pas si vous voyez, mais là le jeu euh, lag beaucoup moins que dans les autres vidéos, tout simplement parce que euh, parce que j'ai volé le pc à mon frère. Non c'est pas vrai. Non tout simplement euh, parce que euh, bah, j'ai un petit peu vidé euh, toutes les tous les trucs euh, dégueulasses qui avaient sur mon ordi, euh, notamment euh, GTA qui ne marchait en plus pas, donc euh, un crack de GTA qui qui ne marchait pas donc euh, bon voilà ça fait, de, ça fait déjà 60 gigas de moins sur le disque ce qui est plutôt bien et donc bah, j'ai voilà mon pc est tout propre il marche euh, beaucoup mieux donc euh, normalement vous aurez de quoi avoir des vidéos bien meilleures bon alors donc euh, aujourd'hui euh, dans la vidéo je vais vous montrer un petit peu donc euh, déjà euh, j'ai un petit peu euh, amélioré ça hein, comme vous pouvez voir j'ai trois un avec euh, des élites euh, energy cube 3 tous remplis donc euh, bon là on est au summum de, de bon voilà on est au sommet de, euh, de de l'énergie enfin hein, bon, pas trop mais disons qu'on n'a pas encore les élites dans euh, les ultimate euh, Ener energy cube et aujourd'hui je vais vous montrer donc euh, on va crafter d'autres choses notamment donc euh, toujours les deux petites euh, éoliennes et notamment aujourd'hui on va crafter euh, cette chose donc euh, que vous allez voir hop, ici ce qui est un panneau solaire donc euh, voilà un panneau solaire euh, un grand panneau solaire parce que les petits panneaux solaires ça produit mais rien du tout donc euh, voilà aujourd'hui je voulais qu'on fasse un grand panneau solaire, tu mets... Je vais baisser le soin. Voilà. Euh, donc un, un grand panneau solaire. Euh, donc j'en ai crafté un. Et on va voir le craft aujourd'hui. Et j'ai crafté aussi notamment euh, ça qui permet de stocker euh, toutes les choses et de savoir combien on a. Par exemple, j'ai 496 redstone que j'ai été miné. Euh, pendant toute euh, pendant tout hier et donc euh, bon je tourne la vidéo le dimanche pour qu'elle sorte la première nickel hein? oui alors pour l'instant euh, bah j'étais j'étais un petit peu comment dire euh, j'avais pas trop accès à mon ordi suite à quelques conneries que j'avais fait en gros j'étais puni quoi et euh, donc bah j'ai pas trop eu le temps de de, de, de plus miner que ça mais bon on a quand même pas mal de, de minage. J'ai miné que hier. Euh, donc euh, voilà. Euh, donc on a notamment 496 Ratitones, 432 charbon. Ça fait exactement un stack de plus. Hein, si vous savez compter. là oh Bon, bref. Là. Euh, oui, aussi le lapis qui n'était pas là euh, dans le dernier épisode que j'ai. Il n'y avait pas dans le coffre. Parce que en fait.. Euh, comme un con je l'avais euh, cru que c'était des graines puis je l'avais laissé dans le coffre à graines hein. bah ben oui normal normal c'est vrai que bon, la piste ça se plante dans le jardin hein. enfin c'est vrai qu'il y a des modes pour faire pousser de la mais bon voilà hein. euh, du sulfure aussi parce que j'ai fait plein de de, de charbon de, de poudre de charbon euh, donc aujourd'hui on va faire un euh, solar je crois c'est ça j'en ai aucune idée en fait. Solar Panel, voilà, Advanced Solar Generator. Alors, il faut des Solar Generator, et ensuite, en fais 3, et ça te fait un euh, 4, et ça te fait un Advanced Solar Generator. Bon, ça, ça coûte plus cher. Alors, donc, pour ça, il faut des Solar Panel, donc des vitres, des 1 Richel d'alloy et, euh, quoi d'autre euh, l'énergie Tablette, et de l'osmium. Alors, voilà faut frapper et par contre c'est du tin ouais alors ça doit être là l'osmium lead être là l'osmium ouais c'est ça alors il va te falloir mais une blinde d'osmium ah non ça va il va quand même te falloir euh, moitié blinde d'osmium donc pulvériseur voilà t'es content le reste tu le remets dans ce pas là c'est là euh, il va te falloir un petit peu de fer euh, j'ai fait aussi, regardez, euh, dans celui-là. Donc euh, j'ai été masse minée du diamant. Donc euh, j'en ai plein. Euh, en fait, ça se fait avec un diamant que tu mets dans le euh, Enrichissement Chamber. Ce qui fait qu'au lieu de t'en donner, euh, je crois c'est 20 ou un truc dans le genre, ça t'en donne 100 par chaque diamant. Donc c'est plutôt pas mal, pareil pour le redstone. Ah cool Hop t'en armée, il en faut masse. Euh, alors donc on va déjà crafter quatre énergies tablette quatre énergies Tablettes. or redstone et enrichi d'alloy de l'or je suis pas sûre de si, si si alors de l'or la redstone et des enrichi d'alloy alors euh, redstone hop Vous savez quoi au pire on s'en fait plein, on s'en fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Voilà, on s'en fait, en fait 8, et on s'en fait 2, des grands. Ce qui est plutôt bien. Voilà. alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut Ah, pardon. Euh, alors, euh, il faut, euh, c'est là dedans. Ah, j'ai fait plein de, en ai fait deux, des renforcés. de l'oeil, et j'ai fait euh, des élites universelles cable. Euh, alors, il nous faut des vitres. Et encore des vitres. Voilà. Donc, hop, on va t'en faire masse. Masse, masse, hop. Ah, c'est pas là, c'est là. Alors. 64 plus 12 Alors, ensuite, il faut qu'on t'en fasse Alors, c'est 12 pour 1 Il faut qu'on t'en fasse 24 euh, hop, euh, Osmium Il m'en faut un stack Non, c'est que ça Il m'en faut un stack d'osmium Enfin, pas un stack, mais T'as compris Alors, c'est celui-là Voilà, oh, ok, il y en a la masse Et j'ai mis des speed upgrade aussi Enfin bon j'ai fait pas mal de choses alors c'était euh, c'était comment milieu redstone d'accord il va falloir un petit peu plus hop 400 nickel alors hop hop hop mm -hmm. Parfait Hop, voilà Nickel 21 Ah Ah, j'ai le somme, là D'accord L'osmium s'est barré, mais à une vitesse 1, 2, 3 Hop Hop, hop, hop 24 24 alors ensuite il te faut encore deux enrichés d'alloy, de Lospium Dust et Iron nago Il n'y a plus d'énergie. Bon, on va déjà faire ça avec ça d'Osmème. Ah non J'en ai ça, oh bah bon, ça va en fait. Attends, on va te remettre ça là-dedans. Hop, ouais, bon, il en faudra quand même un petit peu plus, mais. Ouais, non, les enrichés d'alloy, ouais, ça va. Ça va le faire. Donc je disais 3, hmm, 1 ouais, fer. Et bah je crois qu'on a tout. Euh, alors, faut ça, faut ça, faut ça. 8. Euh, il faut du fer. Et, et énergie tablette. Alors, 1, 2, 3, alors. 4, 5. 6, 7, 8, tout juste. Hop là. Et eh bah ben c'est parfait. C'est nickel. On va pouvoir te faire un craft déjà. 1, 2, 1, 2, 3. Pourquoi j'en fais 3, mais je suis comme moi. 2, 3, voilà. Et 2, 1 et de deux, deux, voilà nickel donc on en a fait deux c'est plutôt pas mal euh, plutôt pas mal donc euh, le faire tu repars et stone va-t'en hop ça je garde ça or euh, or, or, or là et aussi bien, ouais en fait ça va ça va il en reste quand même assez euh, tout ça, ça part là-dedans. Oui aussi, j'ai fait un jetpack et un scuba tank mais je sais pas comment les... Je sais qu'il faut les recharger avec du gaz, mais je sais pas comment faire du gaz. Je fait, euh, générateur yes, ben, générateur mais apparemment, c'est pas ça. Bon, bref. Je sais pas. Pire si vous savez, euh, si vous savez comment on fait, euh, dites-le moi dans les coms. Oh, ça fait déjà 10 minutes d'épisode Oh Sérieux Oh là là. 8, faut que je me bouge moi Alors, donc, élite, c'est parti. Allez go en haut. Ensuite on va, on va, on va faire quoi Ben, non en fait je sais pas. Genre on va aller récupérer un petit peu nos graines, nos graines, nos graines. Peut-être on peut commencer à faire euh, nos premiers pas dans comment ça s'appelle, l'intermède fondation et tout. Parce que bon, là, euh, de l'énergie, euh, mécanisme et tout, si jamais il y a besoin de faire des choses. Ça va. Ça va, ça va. Je peux pas le mettre. Attends. Je vais le mettre... Il faut que je le mette là. Ah là. Je dois bien... Je suis coincé. Sky dois... Spirit, t'es con. Je suis vraiment très atteint, Sky Spirit. par contre un truc c'est que <rire> la nuit ça produit pas voilà. je, je suis con hop là alors donc on disait un là là un là un là un là, un là là oh, en théodiennes tranquille alors ouais on va commencer à faire nos premiers pas sur thermal foundation et expansion et, et, et dynamique donc euh, voilà sur thermal ensuite on, on remplira le mur de machine je suis pas sûr d'ailleurs que la truc du haut servira mais on verra on verra euh, ça euh On se sert plus à grand-chose. Hop, on va te le déplacer. Hop, alors. Je peux ranger les câbles. Je vais prendre ceux-là. Voilà. D'ailleurs, ça, ça va aller dans le coffre. Je verrai bien comment on pourra faire. Euh, on va se mettre où Pire, ça avec quoi Regardez. On va se mettre là. Comme ça. Euh, ouais. C'est... Euh, voilà c'est plutôt bien et puis là d'accord hop on va casser un petit peu les câbles on va faire un petit peu de la place sur le mur là on va mettre des câbles de thermal je pense là ça doit aller euh, donc ça je peux ranger un petit peu de cobble de la cobble dégueulasse Hop, non voilà là bon pour l'instant en production d'énergie voilà pour l'instant on produit de l'énergie voilà. au charbon euh, par contre, je suis pas sûre qu'il n'y ait pas autre chose. Euh, c'est quoi C'est... Arrobas... Thermal. Alors, Thermal, Thermal. Il y a quoi Il bah, y a de l'énergie, déjà. C'est vrai que... Alors, stone Energy, Cell, frame. D'accord, bon, ça va, c'est pas très... Ah, oui, si. Fallait pas le dire ça mmh, bref alors redstone énergie sel du lead et euh, du lead quoi et euh, de du verre, et un bloc de redstone ouais ça va il y, y, y a eu pire quand même en craft hein. On va te le mettre... Euh... Attends, je sais pas si on peut le mettre de côté. Oui, voilà, on peut. Parfait. Alors, on va te mettre ça là. Celle-là là. Il là. y a plutôt pas mal de choses, ce qui est bien. Par contre, je sais pas ce que c'est, les petits carrés bleus. Y a aucune idée. Augmentation, disable, configuration. Alors, ça, c'est quoi Euh, je sais pas. Attendez. 30 secondes, petit ellipse. Re-désolé, excusez-moi. Bon, voilà, la famille, tout ça. oui, donc on disait configuration. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, en fait. Au pire, hein, voilà. Je crois que c'est les items bleus, mais bon. On verra bien. Alors. Ne, na, na, na, na, ta, ta, ta, ta blablabla bla bla. bon bref alors oui donc on va te faire euh... Euh, on va te faire quoi alors on disait qu'il y avait redstone furnace bon, ça, ça sert à rien pulvériseur sawmill induction smelter je crois que j'ai déjà induction smelter, Attends, je vais regarder ce que j'ai induction smelter et pulvériseur d'accord il euh, y a le Magma Crucible, Fluide transposer glacial precipitator Tunis Extrudeur, Accus Accumulator, Cyclic assembler Enexetic Infuseur et Phonix, machin. Après, c'est des choses deux Alors, donc, Leadstone, Energy Cell. Alors, euh, attends, c'est quoi ça, déjà Juste, Refined d'Iron ça c'est quoi invar bah tiens ça c'est quoi silver ouais il faut quand même un petit peu de lead euh, non ça sert à rien de stack ah, oui. aïe aïe aïe aïe alors euh, oui euh, du lead du euh, leadstone j'ai donc ça ça se fait comment ça smelting electrum blend ouais ça se fait comment silver et gold d'accord donc il direct tu vois être fait euh, donc hop mais j'ai l'impression qu'il en faut beaucoup donc bah je pense que blablabla bla bla bla. on va t'en faire euh, 10 voilà c'est bien 10 et puis euh, c'est celui-là silver je suis sûr aussi 10 aussi ah, le silver je n'aime pas beaucoup alors, nickel J'ai pas d'énergie, il faut que j'ai chercher du charbon. Hop là Il est bien ton charbon. Il faut mettre des seaux d'eau. T'es content T'es content pour tes seaux d'eau Hop Hop Hop Hop, ok c'est bon. Alors, ça fait pas mal d'énergie. Et d'accord. Ça remplit tout. La machine, elle en est à quoi Oui, c'est bien. te met du silver. De la redstone. Il me fallait de la redstone. Donc là. Alors, euh, du silver. Oh, oui, du silver. Bon, vrai. Je m'emporte un peu. Steam. Aucun rapport avec euh, Steam... Euh plateforme tu télécharges des jeux bien sûr ok ok 2 3 4 5 un stack de charbon c'est carrément largement suffisant alors hop je crois c'est ça électrum oui t'es content oui 3 4 attends on va déjà t'en faire cuire euh, il m'en faut un peu et oh t'arrêtes de taper partout comment ça se passe espèce de souris qui bug là. pourquoi tu m'insultes comme ça Hop. Et puis, euh, encore un petit peu, voilà. Eh! Euh. Mmh, bref, alors, ton électrum, ça, ça ce là, voilà on t'en fait un déjà là ensuite il nous fallait quoi euh, copper oui ça j'en ai c'est pas grave l'oc de redstone du lead et du verre j'ai du lead il me faut du verre hop alors du verre ah non faut que de redstone jusqu'à la fin cet homme con hein jusqu'à la fin ok alors c'est plutôt pas mal Copper, mmh, bah oui bien sûr euh, non mais un seul mais il m'en faut qu'un seul euh, thermal foundation c'est nickel hop et hop voilà avec de l'invar euh, mais tiens tant qu'à faire. Si tu es content, on va t'en faire avec de l'invar. Ok, et il faut quoi pour le level supérieur Shift. Non, c'est pas ça, Shift. Euh, 2, 0, M. Euh, 20, 0, M. Et 80, ouais, non mais. Résonante. Bah oui, Undarium, t'es content Bah oui, andarium bah oui. Non mais oui. D'accord. Euh, ouais, on va plutôt te faire celle-là. Donc, euh, tuc tuc tuc. Avec, Conductance Coil. Du lead, ouais, ça j'ai. Electrum, ça se fait comment on va sans doute plutôt rester sur du 2 euh, mégas hein hein ah ouais ouais ouais ouais ouais transmission, conductance. Alors, donc on en était à que ça. Euh Ouais, et puis ça, ils ont toujours, euh... ils ont toujours, euh... je sais pas, on va bien voir. Attends, on va faire du pulvérisé lead Ça se remplit pas. Pourquoi Pourquoi, pourquoi Ah oui, je sais. Configuration. La sortie, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pas la sortie, ça. Ça, ça doit être la sortie, ça. Voilà, c'est bon. Nickel. Le bleu, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Et puis, jaune, c'est rien. Voilà, des entrées. puis, les sorties sur le dessus. Non. Sur le côté. C'est pas le bon côté. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le côté. Non, ça, c'est l'entrée. C'est pas le bon côté. Ça, c'est le dessous. Celui-là Non, c'est pas celui-là. Celui-là Oui, bah oui. Voilà. Voilà, c'est bon. On a trouvé. On a trouvé. On est content. Euh, voilà, là, ça peut bien remplir. Faut que je remette de l'eau. Je sais pas comment on fait des pompes, déjà. Je vais aller voir si on peut faire une pompe. Genre pour que ça se remplisse tout seul. Euh, ouais. Euh, thermal... Alors, Pump. pump Je crois que c'est d'exister des pump. pump. Des Pump En fait, j'en ai aucune idée. Hum. Alors, Pump. Je crois que c'est ça que ça s'écrit. Pump, voilà, t'es content C'est pas du tout euh, Thermal... Euh, non, c'est pas du tout ça. Des EU parties que euh, je sais pas trop quoi. C'est des RF. Oui non mais ouais non mais d'accord. T'as pas fini. Là t'as pas fini. C'est en plus foutu. Ouais. Bon. Hein Ensuite il faudra qu'on fasse industrial Craft. Ouais. Hmm. Arrobase Thermal. Alors oui donc euh, Redstone Furnace. Oui ça, c'est pas grave heures 1000 alors une hache du bois du copper ouais d'accord et ça sert à quoi en fait ça sert pas à, je sais pas trop à quoi ça sert induction smithers ça j'ai déjà un magma crucible ouais je sais pas à quoi ça sert flux de transposer je sais pas non plus à quoi ça sert glacial precipitator c'est pour faire des glaçons t'es content des glaçons j'en ai partout à côté de moi je suis sur une montagne enneigée euh, ça c'est quoi Ingenious Extruder, Akeos Accumulator, et cyclic Assembler, et Nervité... Ah mais il est... Yeah ça fait déjà presque une demi-heure de vidéo hein Faut que j'arrête la vidéo un petit peu quand même. Faut que, faut que je me calme un petit peu sur le temps de vidéo, j'avais dit. Bon, bref, j'espère que cette vidéo qui ne l'a plus vous aura plu. Ça fait trop de plus dans cette phrase. Euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à ma chaîne, ou même lâcher un commentaire. Puis, euh, moi je vous dis, salut à tous, c'était Skyspirit. Spirit.